Parler de, du leaning ou de, de WineLiner en Python euh, que j'ai fait sur euh, Hacking Science. Euh, Hacking Science est une, une plateforme qui propose euh, des exercices euh, interactifs euh, pour apprendre le langage Python et euh, c'est fait par Julien ici. Julien, si tu veux en parler un peu plus, Moi, ouais, je vais faire court pour pas trop euh, couper ta. Ta présentation, j'ai mis un lien de hackinsense.org dans le, le chat pour ceux qui veulent aller voir. C'est une collection d'exercices qui sont euh, corrigés automatiquement par un bot euh, que je peaufine à chaque fois que j'ai du temps libre. C'est-à-dire que je vais voir euh, ce que le bot a dit aux gens. Et quand je vois que le bot a raconté n'importe quoi à quelqu'un, euh, je rajoute le, le cas d'erreur, l'erreur qu'a fait la personne. Je la prends au bot pour qu'il puisse euh, expliquer correctement à, à l'élève suivant. Euh, c'est gratuit, il n'y a pas de pub, c'est fait sur mon temps libre. N'hésitez pas à jouer avec. Et voilà, je te laisse la parole, la chaise. Ok. Euh, donc, je vais présenter quelques réponses que j'ai faites et celles que j'ai trouvées par d'autres utilisateurs. Et dire quest ce qu'il y a d'intéressant dedans, que j'ai utilisé ou que j'ai vu. Quoi. Euh, pour le, le premier exercice que j'ai présenté, c'est euh, euh, il fallait euh, afficher la somme de tous les multiples de 3 euh, ou les multiples de 5. Euh, donc pour cela, j'ai fait, j'ai utilisé euh, une liste en compréhension. Euh, une liste en compréhension, ça permet de faire une liste à partir d'une autre liste en la filtrant. Euh, là, j'utilise euh, range et je filtre euh, quand c'est un multiple de 3 ou quand c'est un multiple de 5, et ensuite euh, je fais la somme de cette liste directement avec la fonction somme. Euh, euh, autre réponse que j'ai trouvée, c'est euh, faire euh, deux sets, euh, un contenant les multiples de 3 et l'autre les multiples de 5, et c'est utiliser euh, l'opérateur euh, pipe pour faire un union entre ces deux sets, et euh, comme c'est des tous les, les, euh, les multiples qui sont de 3 et de 5 euh, apparaissent deux fois, mais ils sont en fait utilisés qu'une fois. Quoi. Donc c'est une façon élégante d'utiliser des sets et de faire euh, simplement euh, euh, avoir, euh, avoir une liste complète des, des nombres en n'ayant qu'une seule fois le, ce cas en double. Euh, oui, n'hésitez pas à intervenir durant pour dire euh, des choses. Euh, peut-être je spoil un peu, mais il y a, a peut-être un moment où tu Pas forcément. Itertools, non. Parce il y a, il y a, je ne sais pas s'il y a exactement la, la solution, mais enfin, voilà, si vous ne connaissez pas Itertools, il y a des, des fonctions assez sympas, notamment euh, si vous avez besoin de, de combiner des des trucs et que ça aille vite sans créer des grosses listes. Parce que là, tu crées quand même un, un gros ensemble juste pour faire la somme, alors que tu pourrais peut-être faire la somme sans construire de gros ensembles gigantesques. Euh, oui, c'est... Euh, Mais bon, je digresse un peu. Euh, il y a certains exercices où on demande de faire ça, et à la place de faire des listes en compréhension, je fais des générateurs en compréhension. Donc, euh, à ce moment-là, il y a juste besoin de... Euh, quand quand j'ai besoin du truc, et quand je tombe sur un truc euh, qui est vrai ou que j'ai besoin dans ma liste, euh, j'ai pas besoin de construire toute ma liste et de la finir. Quoi. Mais d'avoir un peu moins de mémoire, d'utilisation de mémoire. L'exercice euh, euh, suivant, c'était simplement euh, afficher une scène de caractère avec euh, la date d'aujourd'hui. Je fais ça un peu salement en mettant à la suite, euh, enchaînant les fonctions euh, avec datetime.now et en formatant directement. Euh, dans les réponses que j'ai trouvées, c'est euh, utiliser une f-string et euh, mettre les deux points derrière pour mettre notre chaîne de caractère qu'on veut afficher. Et euh, ce principe-là, c'est un peu comme euh, quand on veut. Euh, quand on a un réel, un réel et qu'on veut afficher, par exemple, trois chiffres après les virgule, c'est dans la même idée. Et là, ça va appeler directement euh, la fonction euh, strftime euh, pour euh, date time, euh, pour euh, afficher ce si qu'on veut. Enfin, je, peux, je peux exécuter. Euh, vu que c'est un notebook, euh, je peux euh, exécuter. Donc, euh, on voit bien que ça s'exécute bien avec le, la chaîne de caractères euh, qu'on qu a voulu euh, euh, afficher. Quoi. Est-ce que Antoine dit oui, c'est avec euh, f-string ou les fonctions format euh... Euh, Exercice suivante, c'est euh, transformer un nombre en nombre arabe. Là, j'ai utilisé euh, ben, un générateur en, en compréhension à la place d'une liste en compréhension. Euh, en, en mettant des, des if et des else partout pour gérer chaque cas et surtout pour euh, gérer le, les cas un peu, euh, euh, un, comme, euh, un peu un peu différent différents comme le nombre 4 qui est écrit iv et euh, si on fait de l'ordre ça va faire euh, si on fait un appliquement ça va faire simplement 6 et pas 4 euh, donc pour cela euh, je euh, if euh, if avec euh, derrière je teste euh, je, veux, je veux tester euh, le caractère suivant pour savoir euh, si, si je dois faire euh, si il est négatif ou pas quoi. et donc euh, pour éviter d'avoir euh, une exception à ce niveau là je fais un, un test sur la longueur et comme en Python il fait des, euh, des tests paresseux si euh, dans, le, dans le, le, euh, la condition, il y a un truc qui, qui ne valide pas la, la condition, il ne va pas tout vérifier le reste, et donc euh, ça ne crée pas d'exception. Euh, et, et dans la réponse que j'ai vue, là c'est un peu plus tordu vu, euh, et tiré par les cheveux. Euh, il utilise euh, deux lambda la première lambda qu'on euh, qu utilise et une deuxième lambda qu'il euh, qu utilise, qui va appeler la deuxième lambda en euh, passant euh, les paramètres euh, en euh, paramètres arbitraires. Euh, les paramètres arbitraires, c'est euh, on déstructure euh, son compass pour donner euh, aux différents paramètres. quoi euh, par exemple, euh, on a une liste de trois euh, éléments. Si on la déstructure dans une fonction qui euh, appelle trois, euh, qui demande trois arguments, euh, le premier élément de la liste euh, va au premier argument, deuxième argument, troisième euh, deuxième euh, deux, euh, si n'importe quoi euh, deuxième élément de la liste euh, va au deuxième argument et euh, troisième euh, euh, euh, élément de la liste va au troisième argument. Euh, donc, il joue avec ça pour aussi faire une fonction récursive. Ah. Euh, bon, c'est plus simple. Pour revenir. Euh, donc, euh, ça, euh, ça, euh, son lambda euh, accepte trois arguments. Euh, euh, accepte trois arguments. Et euh, qu'est-ce qu'elle fait C'est euh, si. On a euh, un élément non vide. Euh, si on a euh, quelque chose dans notre en deuxième paramètre, euh, on exécute euh, toute cette partie-là. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait exactement euh, Là, elle va gérer euh, l'exception du plus ou du moins euh, par rapport euh, si on euh, si c'est euh, le i avant euh, un v, etc. Et pour cela, il fait ce test-là, et ce test va renvoyer vrai ou faux. Et euh, comme vrai ou faux, c'est équivalent à 0 et 1, ben on va euh, prendre l'index euh, de l'élément qu'on veut. Quoi. Donc, il fait ça. Et, et avec le reste, avec le deuxième argument... Ah, je déteste quand il fait. Euh, euh, avec le reste, il va appeler euh, euh, la fonction en, en récursive en passant le deuxième paramètre comme premier et le reste des, arguments, euh, les restes de, des éléments dans, en, en, en déstructurant. Et si on n'a pas du tout de, de deuxième argument, on va simplement récupérer euh, l'élément dans notre dictionnaire. Euh, si je teste mon code, on voit bien que ça traduit bien. Et euh, pareil, la même chose euh, avec, euh, avec ce code-là. C'est une des réponses que j'ai trouvées qui est plus un peu plus tordue, quoi, qui est, qui demande à réfléchir un peu, quoi. Euh, exercice suivant, c'est euh, lister simplement euh, lister une liste simplement. Euh, pour cela, j'ai fait dans une liste en compréhension en utilisant le nouveau euh, opérateur qui est le morse euh, qui permet de faire des tests et d'assigner directement le, euh, dans une variable euh, le résultat de ce test. Euh, donc euh, là, je, euh, euh, le code d'en haut, c'est pour montrer euh, en une ligne et euh, là, c'est la même chose mais en façon dé décomposée. Euh, donc, euh, j'itère euh, sur ma liste. Euh, si mon élément euh, est un entier, je le rajoute simplement à ma liste euh, finie. Euh, dans le cas contraire, ben, euh, je rappelle la fonction euh, en récursive et je rajoute le résultat de, cette de, la, de la fonction récursive à ma liste. Et donc, ça permet simplement d'aplatir de, euh, de, euh, la liste. Donc, les, ces deux codes sont équivalents. <coughs> euh, euh, autre solution que j'ai vue, c'est euh, simplement euh, transformer la liste en chaîne de caractères et de remplacer euh, les, euh, les crochets et les espaces euh, par un caractère euh, nul et après de splitter par rapport euh, au point-virgule et de tout rassembler cette liste. Ça aussi, c'est une des solutions... Euh, pour, euh, pour répondre euh, à ce problème. Euh, Cet exercice, c'est euh, écrire une fonction qui multiplie tous les termes d'une liste un peu équivalent à la fonction euh, sub. Euh, pour cela, ben, j'ai euh, utilisé le même principe que, que précédemment avec la euh, liste compréhension. Euh, euh, appeler en, en récursive pour décomposer euh, euh, mes éléments et mettre le résultat dans euh, une variable en utilisant l'opérateur euh, Morse. Euh, autre résultat que, que j'ai vu c'est euh, utiliser euh, la fonction euh, Reduce et passer euh, la fonction euh, opérateur mul, qui euh, en fait est, qui est, est une fonction qui est équivalente directement euh, à la, au signe étoile. Donc ça nous permet d'appliquer euh, euh, cette fonction sur tous euh, le, les, les éléments de la liste, simplement. Euh, euh, dernier exercice, euh, là c'est faire le code de César. Le code de César, c'est euh, chiffré en décalant simplement euh, la lettre euh, dans l'alphabet. Euh, par exemple, euh, le A devient B, le B devient C, etc. Mais on n'est pas obligé de décaler de 1, on peut décaler d'autant qu'on veut. Quoi. Euh, pour cela, euh, j'ai utilisé aussi une, une, une liste de compréhension. J'utilise beaucoup pour faire, pour faire les wide -liner. Euh, je gère d'abord si euh, c'est euh, un espace ou un point d'exclamation, euh, je décale pas du tout, je laisse comme c'est. Euh, quand c'est une, un, une lettre, euh, j'utilise euh, euh, ASCII.locase, qui fait partie de la bibliothèque euh, String, qui, qui liste en fait tout euh, l'alphabet en minuscules. Euh, euh, au lieu de s'embêter de réécrire euh, euh, tout l'alphabet à la main on peut appeler directement euh, euh, cette variable quoi. et donc euh, ce que je fais euh, par rapport à la lettre j'essaye de, de trouver l'index de cette lettre euh, dans l'alphabet et là je rajoute euh, mon décalage et je fais un modulo 26 pour rester euh, toujours dans l'alphabet et, euh, et dans le cas que c'est une majuscule, euh, je, je, je, je fais la même chose, mais juste à la fin, j'applique, je, euh, je transforme en majuscule. Euh, autre particularité aussi de, euh, du code de César, c'est euh, pour déchiffrer, on a juste à décaler euh, euh, la clé et donc on a juste à appeler euh, la fonction qui chiffre mais avec euh, la clé en négatif quoi et donc euh, si on appelle euh, si on exécute euh, on voit bien que ça décale et que ça remet bien quoi euh, solution élégante que j'ai trouvée c'est euh, un peu le même principe mais sauf que dans une variable il, écri euh, il écrit l'alphabet mais deux fois et il rajoute aussi euh, l'alphabet en majuscule euh, à la suite euh, deux fois. Et donc il ajuste euh, à trouver euh, à trouver où est euh, la lettre euh, dans l'alphabet et euh, décale euh, de la clé qu'on veut modulo 26 pour rester toujours dans, dans l'alphabet. Donc je trouve c'est une élégance et on on s'embête pas à trouver l'index et euh, on a juste à trouver directement euh, la lettre. Voilà. Euh, j'ai mis quelques ressources sur ce que j'ai dit entre la liste de compréhension, les unions. Euh, L'union euh, est aussi disponible pour les dictionnaires, pour le merger deux dictionnaires. Euh, ça, c'est nouveau dans Python 3.9, si je ne dis pas euh, de conneries. Mais euh, attention, c'est pas équivalent des deux sens si on fait euh, euh, dic A union dic B, c'est pas la même chose que euh, DIC B union dic A. Euh, donc il y a ça, euh, par rapport au formatage de string, les arguments ar arbitraires, le euh, j'ai mis la PEP par rapport à la pattern Morse que je trouve euh, assez intéressante et compréhensible, et qui donne l'exemple par rapport au regex. Euh, aussi les infos par rapport aux bibliothèques euh, opérateurs Reduce et euh, aussi à la bibliothèque string. Si vous avez des questions, autre chose, n'hésitez pas. Et je mets le lien vers ce que j'ai fait. Et puis vraiment je peux je peux tout copier-coller ça. Oups, ça, ça se passe un peu. Du coup, tu, tu as fini du coup euh, oui, la oui. Ah, est-ce que vous avez des questions, les gens N'hésitez pas à prendre la parole pour directement questionner Hervé sur ce qu'il a fait. Moi j'ai pas de question, j'ai une remarque. Si tu veux encore gagner des lignes quand tu as des imports, tu peux utiliser d'under import. C'est qu'est-ce que c'est C'est euh, bah, une fonction, tu y passes en paramètre le module que tu veux importer, ça te donne en résultat euh, le module. Euh, c'est d'ailleurs euh, la plomberie qui est utilisée par le mot-clé import derrière. Et vu que c'est une simple fonction, bah, tu peux l'utiliser directement. Par exemple, fais le test sur ton.. String.askillovercase pour enlever ton import. Euh, tu as dit euh, le... comment ça s'écrit le d'under import. Comment underscore underscore import. Écrit. Ouais, ça. Et tu lui donnes string en paramètre. Ça ça te sort le module string et à la fin tu fais un point lowercase et ça va te sortir la, la variable lowercase. Vu que ça c'est une expression, tu peux l'utiliser n'importe où euh, dans ta lambda, ou n'importe quoi, euh, lowercase. en euh, un, un, un, un, un seul mot, mot plutôt Le deuxième, oui, ça. Ouais. Ok. Et donc ça t'économise toutes tes lignes d'import, si tu fais tous tes imports comme ça, et pour les cas où tu n'as pas pu t'en sortir en une seule ligne, euh, c'était souvent à cause des imports, et donc tu aurais pu t'en sortir en une seule ligne avec ça. Pareil, là où tu as des def pour faire des fonctions, si tu fais des lambdas assignés à des variables, tu, tu gagnes du moins, quoi. Sinon, tu gruges et tu mets des points virgules après une porte. Hein. <rire> oui. <rire> J'ai pas été euh, jusqu'à optimiser vraiment pour faire des, des uniling, mais euh, c'était faire un minimum de ligne, sans, sans trop chercher, quoi, avec les connaissances que j'avais. C'est vrai qu'on aurait pu aussi parler, euh, Julien, dans la même lignée, euh, des, euh, des éléments comme euh, les Advent of Code, où justement on s'entraînait tous un peu mutuellement sur IRC pendant le mois de décembre, notamment avec Antoine à essayer de trouver les solutions les plus euh, les plus optimisées pour certains problèmes. C'était rigolo en vrai cette période-là. Et si vous connaissez pas le Advent of Code, les gens, je vous encourage à vous renseigner. C'est euh, c'est une petite compétition amicale qui euh, à l'échelle à l'échelle internationale où euh, en fait c'est un calendrier de l'avant et chaque jour vous avez une énigme à résoudre dans le langage de votre choix. C'est c'est un système qui vous qui va vous générer des inputs qui vous seront un, qui seront uniques par utilisateur, donc vous, vous, vous n'aurez pas le même résultat qu'un autre utilisateur, vous aurez des fois peut-être même pas la même complexité. Euh, et du coup, bah, le but du jeu, c'est de, de résoudre les problèmes. Et plus on avance dans le temps, plus ces problèmes deviennent compliqués, et plus il est difficile de les résoudre naïvement, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> Mais c'est l'occasion généralement... Euh, dans la série euh, mm -hmm. des, des exos de ce genre, il y a Project Euler que j'aime bien... Euh... Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques à adresser à HS, les gens Non, je voulais juste dire que tant qu'on y a parlé de, de sites où on peut coder, il y a exercism.io qui est sympa aussi. Euh, L'avantage de exercisum.io, c'est que vous avez des, des gens qui vont relire votre code, donc vous avez de la, la code review. Donc euh, il ouais. y, y, y, y a des vrais experts du langage qui vont aller regarder le code que vous avez écrit et, et vous mettre des remarques. C'est assez sympa aussi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Super. Euh, du coup, bah, merci beaucoup HS pour, cette, pour ce talk. talk.